Je peux mais pas, tu vois mais bien je... que ça passe pas là Mais je peux pas, je sais pas possible bah bah pose, pose, On pose, on pose, on pose oh. Oh. Tu vois pas que ça ne passe pas À bout de bras, il faut lever à bout de bras C'est bon oh. ah. ah, parfait oh. Eh bah ben, merci les gars hein. ouais. Merci papa De rien, ça fait plaisir fiston Ah non, c'est cool ah, C'est bien aussi Quel que tu as petit tuer, aussi C'est le 22 22 Ouais ne pas te t'inscrire à la liste électorale, ça. Ah, ben bah, c'est déjà fait, carrément. Tu vas noté, toi Bah, pas vraiment. Hein. Je pense que si j'y vais, ça sera pour le rassemblement national. Ah bon Pourquoi Pff, En même temps, c'est tellement la merde que je pense que c'est la seule chose qui fait fait entendre. Eh bien, tu as raison de ne pas noter. Bon, piquillage, je de... m'applisse-toi. T'es parti Pourquoi Je peux pas sortir. Oh, mais merci pour tout. Tu rentres bien, surtout. Merci. Et dis, il a fait quoi ton père, là Oh non, il laisse tomber, c'est un délire à lui. Là. Ok. Eh hey, tonton, c'est hum? quoi le 49.3 Le 49.3 mmh. Euh... Bah, tu vois, quand tu viens à la maison, ouais. pour le repas du midi si je te dis, est-ce que ça te va des pâtes au jambon Qu'est-ce que tu vas me dire Ben non, je préfère qu'on aille au McDo ou qu qu'on commande tes pizzas. Exactement. Donc qu'est-ce que je fais si j'ai pas envie de me ruiner Eh bah, ben je te demande rien, hein, je fais des pâtes au jambon tout simplement. 49.3. Tu comprends mieux D'accord, je comprends mieux. Mais euh, les pâtes au jambon, c'était juste pour l'exemple Bah oui, c'était juste pour l'exemple. Il a plus de jambon. Hmm. Moi, quand j'étais jeune, ma mère rien qu'elle me faisait des 49.3. Est-ce que c'est le Backrest of lover seat qui manque mmh, Non, regarde, il est juste là. là. Le headrest of corner mmh, Non, regarde à tes pieds, là. juste là. Mais alors c'est le, le Scry Driver qui manque. Mmh. Ça, ça, ça. Coucou. Hey, tu vas bien Ah oh, oui, toi Ça va. Jules, il y a ta mère. Salut. Tu Coucou. connais ma soeur euh, euh, Non, enchantée. Enchantée. Désolée, j'ai pas pu être là aujourd'hui, j'étais en réunion avec les membres de ma liste, euh, tu sais, pour les municipales. Ah oui, euh... Ah bon non Vous êtes dans la politique Oui, enfin, je trouve c'est important de s'investir pour sa ville. Du coup, j'ai rejoint la liste Europe Écologie Les Verts pour le 22e arrondissement. Ah oui, d'ailleurs, on cherche des gens un peu comme toi. Euh... Enfin, tu fais quoi comme métier euh, Je travaille dans les banques. Ah, parfait, c'est exactement ce qu'on cherche, à te dirait Ouais, ouais, pourquoi pas. Cool. Et euh, moi, tu me proposes pas, alors je ah, suis ton frère <rire> Quand même. Non, mais je savais pas que ça t'intéressait. Bah, si. Bah, du coup, je peux vous inscrire tous les deux. Qu'est-ce qui te fait rire, Jules Non, parce que je lisais un article. Il euh, y a Benjamin Griveau qui se présentait la... pour la mairie de Paris, mais il s'est fait rejeter parce qu'on a vu des... des photos de lui à poil. Euh, ah. Finalement, je veux pas être chaud <rire> tout de suite pour l'élection. Le... Pour ah ouais. Puis moi, tu m'as pas proposé, je, ah. je me sens comme m'imposer, quoi. Bah, ouais, et puis euh, le temps d'enlever deux ou trois historiques, enfin, de se mettre au point. Quoi. De se mettre au point, un peu. Ok. T'as euh, vu Rachida Dati là Elle se présente à la mairie de Paris là. Ouais, c'est pas celle qu qu qu qu qu qu qui était avec Sarko. Bah si, si, exact. T'as vu, c'est bizarre quand même. Les fachos, ils ont toujours un arabe avec eux. Sarko avec Rachida Dati. Jean-Marie Le Pen, je ne sais plus comment il s'appelle, un arabe. Nadine Morano. Elle avait dit qu'elle avait des amis justement arabes. C'est bizarre. Hein. Ah ouais, c'est trop des malins quoi. Mais en fait, on a, des, on a des amis arabes, non Ça va pas, non On n'est pas des fachos. Ouais, vas-y, rentre, c'est ouvert Ouais, désolé les gars, j'arrive un peu tard, hein. vous avez tout fini non, mon gars, on a déjà tout fait. Mais arrête, mais ça te dit quoi alors Bah, ça te dit rien. Hein ouais, on parlait des élections municipales. Quoi Les élections municipales On peut voter pour les élections municipales maintenant Ah ben ouais, il a toujours eu, des mon gars. Eh, ben, je savais pas qu'on pouvait voter pour la police municipale. Ah, c'est pour ça qu'ils parle d'élections nationales. C'est parce qu'on. Ah, c'est pour voter pour la police nationale, du coup. Mais non, les élections municipales, c'est fait pour élire les maires. Les maires. Mais c'est des ouf! Mais, pour... mais les mères, c'est elles qui nous ont élevé depuis la naissance, c'est elles qui nous donnent la vie! Mais non, mais pas les mères, le, la maman, les mères, le maire de, de la mairie, de, de l'hôtel de ville, quoi! Ah, d'accord! Mais, mais pourquoi ils disent municipal alors ils pourraient dire, je sais pas moi, euh, euh, municipal » ou hôtel de ville, cipal à la rigueur! Ouais, oh, mais toi en vrai, t'as bien fait de venir, hein. tu nous avais manqué, non music mm -hmm.